Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait un moment que je ne m'étais pas enregistré, je m'en excuse, j'essaierai d'être un petit peu plus assidu les prochaines fois. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale, pas hors sujet mais on va dire un petit peu sur la limite. En ce moment il y a deux jeux auxquels j'aime jouer, c'est Surviving Mars, un jeu sur ordinateur, et Terraforming Mars, un jeu de plateau. Et en fait, ce sont ces deux jeux-là qui m'ont donné envie de faire cette petite vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose donc de voir les projets autour de cette planète et comment pourrions-nous vivre sur Mars Alors avant de vous parler de colonisation ou de terraformation, je vais vous donner quelques petits éléments sur cette belle planète et surtout des points de comparaison avec la Terre. Alors comme tout le monde le sait et hein, j'ose imaginer, Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre. Notre planète va se situer donc à 150 millions de kilomètres hein, environ, ce qui va donner une unité astronomique, alors que la distance de Mars au Soleil, elle, est de 228 millions de kilomètres. C'est pas la porte à côté. Et cette distance va faire que la température à la surface de Mars va être située entre moins 3 et moins 133 degrés Celsius, avec une moyenne à moins 63 degrés, là où la Terre va être en moyenne à 65 degrés Celsius en plus. Pour faire bref, Sakaï Sévère. Autre point de comparaison, la taille. Mars va être en moyenne deux fois plus petite que la Terre, et en plus d'une petite taille, Mars va avoir une gravité presque trois fois moins importante que sur Terre. 3,71 N par kg sur Mars pour 9,81 N par kg sur Terre. En gros, deux fois plus que sur la Lune quand même. Et cette gravité deux fois plus faible sur Mars que sur Terre n'est pas forcément une bonne chose, croyez-moi. Bon allez, je suis pas là pour jouer au jeu des cette différence entre Mars et la Terre. Je vais juste vous rajouter une petite dernière. Euh, L'atmosphère Mars n'a pas du tout, mais alors pas du tout, du tout la même atmosphère que celle de la Terre. Et quand je dis n'a pas la même atmosphère, c'est qu'elle n'est pas respirable tout court. Ici, sur Terre, on va respirer principalement de l'oxygène, de l'azote surtout, quelques gaz rares... Alors que sur Mars, et eh ben ça va être 95% de dioxyde de carbone. Le CO2. 95%. Ouais. L'azote, qui est essentiel hein, à la vie sur Terre hein, pour la respiration, va représenter à peu près 3 petits pourcents. Peanuts. Et l'oxygène, n'en parlons pas, il va représenter lui 0,10%. Bon, pff, quasi inexistant quoi. Alors du coup, ne vous attendez pas à aller respirer le grand air frais pour le coup, là-bas sans une combinaison pressurisée et des bouteilles d'oxygène et tout ce qui va avec. Vous ne sortirez pas sans les protections en oh, big. Et pressurisé, oui, parce que euh, bah, l'atmosphère est environ 160 fois moins dense que sur Terre. Et ça, ça aura une importance, et pas que sur la respiration. Voilà une présentation succincte hein, euh, de quelques éléments de comparaison entre Mars et la Terre. Euh, la liste n'est pas exhaustive, euh, ça aurait pu peut-être être intéressant effectivement de toutes les données, les différences. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit pertinent dans la vidéo. Donc, voilà, appuyez-aller. Ah, Parce que vous êtes sympa. Je vais vous donner quand même euh, deux autres petits points communs qu'il y a entre Mars et la Terre. <coughs> Euh, qui sont assez importants, hein, soit dit en passant. Euh, le premier, c'est que bah, les deux, ce sont des planètes telluriques. Voilà, c'est pas du gaz, c'est de la roche, c'est du, du sédiment. Quoi. Et l'autre point commun, euh, ça aussi c'est plutôt pratique, c'est qu'il bah, y a de l'eau sur les deux planètes. Il y a de l'eau, et ça, euh, ouais, c'est vachement, vachement, vachement important. Bien, bah maintenant que tout ça c'est dit, parlons colonisation. Alors personnellement je vois deux axes d'attaque on va dire à cette vidéo, et c'est assez drôle c'est que bah, ça correspond aux deux jeux que je vais jouer. Euh, le premier ça va être le vraiment les, la partie colonisation pure, hein, où on va venir avec des infrastructures, ou monter des infrastructures, et on va pas toucher quasiment la planète, et donc ça, ça va correspondre au jeu Surviving Mars sur ordinateur. Et le deuxième point de vue, et eh bien c'est celui de la terraformation. Où là, euh, je vous laisse deviner à quel jeu ça me fait penser. Hein. Terraforming Mars. Voilà, tout à fait. Et <rire> ouais, non, non, franchement, non, non, c'est nul. J'avoue, j'assume quand même. Euh, et donc Terraforming Mars qui va donner une vision, donc la terraformation, de modification de la planète pour permettre à la vie de s'y adapter. On va le dire comme ça. Pour Terraformer Mars, il faudra faire principalement deux choses en premier, c'est augmenter la température et modifier son atmosphère pour la rendre bah, plus dense et un tantinet plus respirable, quand même, ça peut être pratique. Alors, pour faire ça, la DARPA, une agence américaine euh, orientée défense, on va dire, euh, propose d'envoyer des micro-organismes sur Mars, des micro-organismes présents sur Terre, ou des micro-organismes qui auront été créés pour l'occasion, hein, bien sûr, et cela pour permettre la transformation du CO2 en dioxygène via la photosynthèse. Processus plausible, mais quand même Atrocement long. Pour développer la planète, l'envoi d'hydrogène sur Mars serait envisageable pour permettre l'utilisation en fait de la réaction de Bosch qui a lieu entre l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Cette réaction va produire du carbone, de l'eau et de la chaleur. Le seul problème c'est que la réaction de Bosch se produit à 450 degrés Celsius. Il va manquer quand même un petit peu de température. Voilà. Et 450, c'est un gros minimum. Hein. Dans l'idéal, il faudrait 150 degrés de plus, quoi. Vous voyez le genre. Là, c'est... un peu limite. Et enfin, une autre piste, eh bien, serait de réchauffer Mars à coup de bombes thermonucléaires. Bourrin. Juste bourrin. Mais voilà. C'est une possibilité, technique, scientifique. A priori, il suffirait que Mars augmente sa température de seulement 4 degrés Celsius pour que tout le CO2 qui est actuellement gelé se mette à fondre, entraînant du coup un réchauffement climatique un petit peu plus conséquent et qui finirait par faire fondre l'eau présent dans les pôles. Bon, alors ça c'est pour la partie euh, terraformation, hein. C'est quelques pistes qui seront peut-être euh, exploitées un jour, mais voilà. Pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas. Tout à l'heure, je vous disais que je jouais à Terraforming Mars, euh, je joue aussi à Surviving Mars. Et du coup, eh ben maintenant, je vous propose qu'on parle de la partie colonisation de Mars. Alors bien évidemment, avant toute chose, la colonisation va nécessiter forcément la mise en place ou la création d'infrastructures d'accueil pour l'homme. Ça, c'est la base. Et accessoirement, ces infrastructures devront quand même être fiables, même très fiables, parce que, comment dire, vous n'allez pas aller à Darty pour le SAV, quoi. C'est quelques mois de voyage pour recevoir une pièce, ce serait un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre petit stock des projets sérieux en premier, je parlerai bien du projet d'Elon Musk, le papa de Tesla ou de SpaceX. Celui-ci a prévu d'envoyer des hommes sur Mars dans un délai relativement court, c'est-à-dire d'ici 2024. C'est court niveau délai, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc... Voilà, on va partir du principe qu'il peut le faire. Pour aller sur Mars, SpaceX va travailler actuellement sur une fusée, la BFR, pour Big Fucking Rocket. La putain de grosse fusée, quoi. Oui, c'est... c'est ça. Bon, je pense qu'on peut trouver d'autres significations, quand même. Ce lanceur sera ni plus ni moins que le plus gros lanceur créé par l'homme. Voilà. Ça met les bases. Il devrait permettre d'envoyer donc bien sûr des hommes sur Mars, mais aussi bah, les faire voyager avec un certain confort, ce qui est bien, une certaine protection, ce qui est mieux, et d'envoyer une partie des infrastructures avec eux. D'où la taille du lanceur. En parlant de structure, petite parenthèse, l'un des gros avantages sur Mars, c'est que beaucoup, beaucoup de ressources sont disponibles sur place. Et ces ressources, eh bien, elles pourraient permettre la création, la mise en place de biodômes. Et ceci en limitant tous les problèmes de transport euh, entre Terre et Mars, bien sûr. Bon, je vous l'accorde, hein, il faudrait réussir à transformer les ressources locales en ressources exploitables, mais comme on dit, rien n'est impossible. Bon, on dit aussi à l'impossible, nul n'est tenu, mais euh, bah, c'est pas du tout la question, quoi. Un autre axe pour la gestion et la création d'infrastructures, et eh ben, c'est ni plus ni moins que l'impression 3D. Et là, la NASA a quelques projets intéressants aussi pour nous. En effet, l'agence travaille actuellement sur des robots qui seraient capables d'imprimer en 3D des structures sur Mars. Avec quel matériau, par contre Bah, ça m'étonnerait que ce soit avec du PLA, mais peut-être ni plus ni moins qu'un ciment local quelconque. Voilà, bien sûr, n'oublions pas que ces biodomes devront être euh, solides, fiables, et surtout pressurisés pour euh, éviter euh, tout problème euh, lié à l'atmosphère. Oxygénés, parce que bah, sinon euh, <rire> on respire pas, bien sûr. Et accessoirement, mais là, il y a débat euh, sur le sujet. Euh, ils devront a priori aussi être capables de nous protéger des radiations solaires. Alors, il semblerait que celle-ci soit dans un niveau acceptable pour l'homme. Maintenant... C'est... J'ai pas pu trouver suffisamment d'éléments sur le sujet pour considérer qu'il y avait absolument aucun risque. Je crois même que les scientifiques entre eux ne sont pas d'accord sur le... Voilà. Mais bon, enfin bon, tout ça pour dire que si on résout tous les problématiques liées à la température, les radiations solaires, l'atmosphère, les infrastructures, la respiration, l'oxygène, euh, bah, la colonisation reste quelque chose de parfaitement envisageable. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que bah, je vous aurais donné un petit peu envie de, bah, de vous renseigner sur... Euh, sur les possibilités de l'homme pour aller sur Mars. Cette vidéo a un petit côté science-fiction, hein, quand même, j'avoue. Un petit côté gamer aussi, du fait que euh, bah, c'est quand même euh, deux jeux qui m'ont donné envie. D'ailleurs, je verrai le reciter un petit peu avant. Donc, Surviving Mars, un jeu euh, un petit peu à l'époque, je ne sais pas si vous connaissiez, un petit peu à la SimCity. Mais en vachement plus agréable et plus poussé. Et avec euh, un contexte bien mieux. Et Terraforming Mars, un jeu de plateau dur, mais euh, très très très très sympa à jouer. Comme toujours, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Diaspora, Mastodon, Reddit, tout, tout ce que vous envisagez comme réseaux sociaux, partagez-moi. N'hésitez pas à laisser aussi bah, un petit commentaire hein, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de discuter un petit peu avec vous aussi. Et bah, surtout, comme toujours, continuez à chercher à savoir pourquoi fonctionnent les choses et comment. Salut